L'équipe de Baby Doge veut brûler 100 quadrillons de pièces pour fêter les deux ans d'existence du projet. L'équipe de Baby Doge Coin a soumis une proposition visant à brûler jusqu'à 100 quadrillons de jetons Baby Doge dormant sur Ethereum depuis le lancement du projet sur le réseau en novembre dernier. La proposition vise également à réduire à 0% les frais pour les transactions Baby Doge sur le réseau Ethereum. L'équipe a dévoilé la proposition peu de temps après qu'un sondage Twitter ait suggéré que la communauté était d'accord avec la proposition. Selon la proposition, la brûlure de 100 quadrillons de jetons devrait contribuer à améliorer la sécurité du projet et à atténuer les risques que des individus sans scrupules profitent des jetons. L'équipe Doge a noté que le déménagement proposé répond aux préoccupations soulevées par la communauté. Les jetons à brûler valent environ 209 millions de dollars au selon la valeur actuelle de Baby Doge. Il est important de noter que bien que les jetons à brûler représentent une partie de l'offre totale de l'actif, les 100 quadrillons de jetons qui seront brûlés ne sont pas encore en circulation. Cela voudrait dire que la brûlure aurait peu ou pas d'effet sur les actions de prix Baby Doge comme le feraient les brûlures impliquant des jetons qui sont déjà en circulation. L'objectif principal de la gravure est l'amélioration de la sécurité. L'équipe prévoit aussi de laisser certains jetons BabyDoge sur le réseau Ethereum pour permettre aux investisseurs de continuer à relier leurs actifs entre le réseau Ethereum et la Binance Smart Chain. Si la communauté adopte la proposition et que les 100 quadrillons de jetons sont brûlés. Cela laissera 85 quadrillons de BabyDoge sur Ethereum pour le bridge. Une fois la proposition acceptée, les frais de BabyDoge sur Ethereum seront ajustés à 0% en 24 heures. Cependant, la brûlure monumentale se produira beaucoup plus tard, le 1er juin. L'équipe a souligné que le déménagement pose une préoccupation, le fait que s'il y a un problème avec BNB Chain, tous les jetons Baby Doge ne seront pas déplacés vers Ethereum. Si la proposition passe, ce sera la plus grande brûlure de l'histoire. Outre le brûlage proposé, l'équipe Baby Doge reste engagée dans des brûlages périodiques pour réduire l'approvisionnement en circulation de l'actif. En mars, L'équipe a brûlé un quadrillon de jetons. Le dernier exercice de brûlage a impliqué 500 000 milliards de baby-doge le 2 mai.